Chers traders et investisseurs, jeudi 28 novembre, bonjour. Alors nous sommes depuis un mois maintenant dans le même trading range sur le DAX en particulier et cela commence à devenir lassant. De plus, c'est comme vous le savez tous, Thanksgiving aujourd'hui, il n'y a donc pas de marché américain et seulement la moitié de ces dix marchés demain. Donc, cela n'arrange rien. Waterloo morne pleine. Il n'y a donc, comme vous l'avez compris, rien de changé sur notre opinion, en particulier sur le swing trading. Toujours pas de nouvelles positions dans ce domaine-là. Cela dit, cela ne nous empêche pas du tout d'être très actifs ce matin en day trading, qui est notre... Activité première. Nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois, accompagnés d'une médaille, mais nous ne sommes pas sûrs du tout de ce du fait, euh, de ce fait d'être aussi actifs cet après-midi sans les marchés américains. Nous verrons bien. Nous vous souhaitons à tous, en tout état de cause, d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.